Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir quelques exercices pour travailler vos obliques et votre mobilité. Montée du genou. J'expire en montant pour contracter les abdominaux. Variante du premier exercice qui favorise l'équilibre. Cet enroulement des épaules corrige votre posture.